Alors, bienvenue sur Castle of Success. Une fois de plus, si tu t'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi à la chaîne, abonne-toi afin de recevoir chaque semaine ta dose de motivation. Ici, nous parlons de motivation et d'opportunité. Bien, déjà en parlant d'opportunités, d'ici ma prochaine vidéo, je vais vous faire part d'une opportunité plutôt très alléchante. Je suis sûr que vous n'allez pas regretter. Euh, donc, euh, je fais cette vidéo aujourd'hui pour euh, surtout surtout parler de, de mentalité. Oui, il euh, y a un problème de mentalité qui, euh, qui rôde autour beaucoup de personnes. J'aimerais l'exposer aujourd'hui. Donc en fait, ce matin, je, je parlais avec un ami, un très bon ami à moi d'ailleurs, et je lui parlais d'une opportunité d'affaires dans laquelle il peut investir. Euh, et il m'a posé deux questions. La première, qu'est-ce qui me garantit que ça va marcher. Et bien là, je, je lui ai répondu, euh, rien. Pas rien, y a rien. Y a rien qui garantit que ça va marcher. Et la deuxième, il m'a dit, euh, et si ça marche pas? Et là encore, je lui ai dit, en souriant, et si ça marche? <rire> voilà, voilà, et si ça marche? Beaucoup de personnes ont peur aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur déjà d'investir de l'argent ou du temps dans quelque chose qu'ils veulent vraiment. Ils attendent que quelqu'un les assure que ça va marcher. Qu'est-ce qui va marcher Si déjà toi-même tu n'as pas le courage de prendre du risque de prendre tes risques pour pouvoir réaliser tes rêves. Le seul gap qui nous sépare de nos rêves, c'est ça, hein, le risque. Il y a un problème de mentalité chez nos frères africains, noirs, francophones. Ils n'ont pas cette mentalité du business. Celui-ci en affaire, prendre le risque, on attend toujours que quelqu'un nous garantisse que ça va marcher. Personne ne sera là, désolé, pour garantir ça personne. Pensez-vous que les hommes qui ont été recevés aujourd'hui ont eu besoin que quelqu'un leur donne des garanties? Pensez-vous que Jack Ma, en se lançant dans Alibaba, a attendu que quelqu'un lui donne des garanties? Pensez-vous que Warren Buffett, en faisant ses investissements, avait besoin que quelqu'un lui donne une garantie, ce sont des risques. Pensez-vous que Bill Gates, quand il s'est lancé dans son projet, avait-il des garanties? Steve Jobs avait-il une garantie? Non, il s'est lancé. Et les gens ont peur de se lancer, pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? De réussir? Habituellement, ils ont peur de l'échec. Regardez l'histoire de, de Diarma, Par exemple, il a, il a été recalé sept fois au concours d'entrée à Harvard, Mais il n'a jamais cessé d'apprendre. Il a redoublé des fois dans ce qu'il voulait faire, dans le rêve qu'il voulait réaliser. Et aujourd'hui, il est au sommet. C'est en prenant ces risques que tous ces gens sont arrivés au sommet. Ils ont risqué. Alors, ce message que j'ai pour vous, beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est prenez des risques pour pouvoir réaliser vos rêves. Prenez des risques. Sachez prendre des risques. Beaucoup de personnes ont peur du risque qu'ils préfèrent rester dans une pseudo-sécurité, qu'on appelle l'emploi, sachant que chaque 30 jours, ils auront un salaire qui, généralement, ne permet même pas de réaliser, de couvrir, la moitié de leurs besoins quotidiens encore moins réaliser leurs rêves alors ils sont dans une bulle où ils travaillent 40 heures par semaine et ça ils vont le faire pendant 40 ans pour ensuite au moment de la retraite au moment de la retraite avoir 40% de leur salaire et bienvenue les mots de tête si vous voulez changer ça si vous voulez que les choses soient différentes agissez de façon différente c'est aussi simple que ça parce que si vous continuez avec la même mentalité vous allez travailler toute votre vie pour un salaire c'est pourquoi il faut investir investir c'est pas une option c'est une obligation Devenir riche, c'est une obligation. Devenir libre, c'est une obligation. Atteindre la liberté financière, c'est une obligation pour toi, pour ta famille et pour tes enfants, pour tous les gens qui t'aiment. C'est une obligation. Alors, la prochaine fois qu'on te présente un business, arrête de réfléchir et démarre ce putain de business.